Je regarde au loin Au-delà du jourdain. d'un Venant à la maison Une courante d'enjeux Qui vient après moi Venant m'emmener à la maison descend. Descend, descend le chat, venant m'emmener la maison Descend, descends chapitre 51 oh « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. Purifie-moi avec l'isop et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se rejouiront. De tourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices sont agréables. À, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Tendre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui encore, c'est un rendez-vous que nous avons avec toi, notre Père. Merci parce que tu es là. Seigneur, tu ne manques jamais au rendez-vous, Seigneur. Tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es présent. Ce soir encore, tu es le Jésus toujours présent. Tu n'as jamais manqué, ne serait-ce qu'un seul rendez-vous. Seigneur, tu sillonnes les allées de cette salle, mon sauveur. Oh, arrête-toi sur notre chemin. Arrête-toi auprès de mon frère. Arrête-toi auprès de ma soeur, même de nos enfants, nos petits-enfants. Visite-nous encore ce soir. Parle-nous. Touche nos cœurs, réveille-nous secoue nous, -nous remplis-nous Seigneur Et délivre-nous pour la seule gloire de ton nom A toi la puissance à toi la majesté Bénis ton serviteur notre pasteur Tiens-le dans le creux de ta main C'est ton instrument à toi mon Père Utilise-le encore pour notre bien Seigneur il est à toi, parle-nous Père Tes serviteurs écoutent dans le nom de Jésus Christ notre Sauveur Nous t'avons ainsi prié et remercier Père, bénis tous nos frères Qui sont en connexion Seigneur, devant leurs écrans Peu importe l'endroit, les lieux où ils se trouvent Seigneur, tu es le Jésus toujours présent Visite-les aussi Seigneur Fais-leur du bien comme tu nous fais Seigneur ce soir Dans le nom de Jésus Christ Merci pour les chants, merci pour les témoignages Merci pour les guérisons, merci pour ta présence Seigneur Oh que ton nom soit glorifié à jamais Père Dans le nom de Jésus Christ notre Seigneur Nous t'avons ainsi prié Et remercier Père Amen je demeure à l'abri de tes ailes Je me repose auprès de toi Ta fidélité sera mon bouclier je chanterai, béni, béni soit le nom du Seigneur, béni, béni soit non du Seigneur. Oui, je bénis son nom toute ma vie, béni soit. Le nom du Seigneur Oh, béni, béni, soit le nom Le nom du Seigneur Béni, béni, soit le nom Du Seigneur Oui, je bénis, son son nom Toute ma vie Béni, soit Nom du Seigneur. Ton nom soit béni notre Père. Qu'il soit vraiment glorifié et exalté mon Seigneur. C'est vrai, tu touches nos cœurs et nos âmes au roi. Tu nous transportes encore d'allégresse. Nous sommes heureux de pouvoir avoir un Père comme toi, un Dieu comme toi. Amen. Tu es vraiment le Tout-Puissant. Comme David l'a dit, répand tes bienfaits sur Sion. Amen. Oh, bâti les murs de Jérusalem, mon Amen. sauveur. Tu es roi, Maître béni, père exalté soit l'éternel, notre Amen. Dieu. Nous chanterons les chants de Sion pour ta gloire, Amen. pour tes bienfaits, oh, notre Dieu, notre Sauveur et notre roi. Amen. Tu as vraiment vaincu notre père, Et nous Amen. sommes heureux de pouvoir avoir possédé la victoire, mon Amen. Seigneur. Et nous sommes dans la joie de encore dans ta maison, encore en séjour, Père. Oh, ta puissance est tellement énorme, Père. Ton nom est tellement si grand, mon roi. Ton nom renverse les remparts, mon béni, aimé Père du Et nous trouvons refuge en toi, notre Dieu. Sois exalté encore ce soir à notre Père. Toi qui donnes encore la vie, mon béni, aimé Père du Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les affaires de l'Ancien Testament, les Jésus du Nouveau Testament. Nous te possédons, mon roi, et nous sommes heureux de t'avoir dans notre vie, mon béni, mes Père. Merci encore pour la sanctification Merci encore pour la vie, mon béni, mon père Tu es l'éternel. Tu demeures l'éternel. Tu es notre rédempteur et notre sauveur. Nous t'aimons, mon sauveur béni. Et nous sommes heureux de pouvoir être dans les lieux que tu nous as donnés, Père. Va réellement chanter les chants sions pour ta gloire. Je prie pour chaque frère, chaque soeur, pour les enfants, mais pour Dieu, pour ton peuple répandu, partout, Seigneur, où il se trouve. Oh, nous sommes heureux encore dans ces temps où nous vivons, Père, d'avoir la lumière, Père tu vie, sans Dieu. Merci. Sois béni. Encore pour dans des cantiques Mon bénévole Père, saint oh Dieu pour chaque témoignage qui a été rendu Père oh Dieu pour tous les bienfaits Mon Seigneur que tu accordes L'assistance que tu fais encore à ton Père Mon bénévole Père au oh Dieu, nous t'en sommes vraiment reconnaissants Merci Père du fond du cœur Pour cette bonté que tu nous témoignes encore en ce jour Sois béni et glorifié Car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ, Amen Que le Seigneur soit béni Au Pauvain, vous asseoir Nous aimons notre Dieu et cela aussi de tout notre cœur. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants tous les jours de notre vie. de ce privilège qu'il nous a accordé de pouvoir le connaître. Et, et surtout aussi cette grâce de pouvoir avoir la communion avec notre Seigneur et, et de demeurer aussi fondé, inébranlable aussi dans la foi, comme les saintes écritures le déclarent. Combien je suis aussi heureux de voir mon frère Pinot et notre sœur Catherine et aussi notre frère, que Dieu les bénisse richement. Je les ai eus hier aussi au téléphone et, et ça m'a beaucoup touché, hein, mon frère et ma sœur. Ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient aussi me souhaiter quand même la joie et, et tout ce qui est nécessaire pour cette année. Et, et, et mon frère, effectivement aussi, et, et je lui ai dit que ce serait quand même merveilleux de pouvoir avoir quand même le temps de pouvoir se retrouver et aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir les avoir. Que Dieu vous bénisse aussi pour les cantiques que vous avez chantées. Oui, c'est vrai, nous sommes heureux de pouvoir réaliser que quand nous avons l'Esprit du Seigneur, nous chantons, nous dansons comme David, parce que David était un grand roi. Il savait d'où il venait et ce que le Seigneur avait fait pour lui. Peu importe effectivement ce que les autres pouvaient penser de lui, mais il a chanté, il a sauté, il a dansé pour ce Dieu qui l'a protégé, qui l'a soutenu et que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions notre Dieu de ce privilège que nous avons de savoir qu'il ne change point comme nous l'avons aussi et nous sommes heureux de savoir que le Seigneur est toujours Jésus, toujours présent. Et nous le remercions aussi de ce souffle de vie qu'il a cesse de pouvoir nous accorder pour que nous puissions être aussi debout afin que chaque instant que nous avons dans notre vie, nous apprenions à pouvoir l'aimer et le servir de tout notre cœur. C'est pour ça que ces cantiques que nous chantons, il est un nom, amen. un nom, amen. glorie, c'est vrai. Hein? C'est merveilleux frères et sœurs, si. C'est merveilleux de pouvoir réellement réaliser que notre cœur lui exprime l'abondance qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que nous l'aimons. Son nom est béni et son nom est saint et son nom est glorieux. Et nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi porter ces noms partout où nous passons pour que la trace effectivement de ce qu'il a eu à pouvoir accomplir continue davantage effectivement à pouvoir se voir dans ce monde dans lequel nous sommes. Nous voulons porter ce standard, cet étendard effectivement avec beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance et ne plus jamais avoir honte de notre Seigneur d'exprimer effectivement aussi cet amour qui nous a manifesté. Même si les hommes ne croient pas en lui, mais nous nous croyons. Nous le remercions pour, pour cela. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous, qu'il vous soutienne. Nous, nous devons réaliser au jour les jours qui passent aussi, et quand nous pouvons voir et observer les choses comme effectivement la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir observer cela. et Je me souviens encore de, de ce chant que la chorale avait donc chanté. C'était donc mardi, je pense que c'est cela, où il chantait que ⁇ Lève-toi et sois éclairé ⁇ et ⁇ Rise and shine ⁇ Et c'est merveilleux parce que j'écoutais attentivement hein, les paroles. Il nous disait qu'effectivement, que voici que la terre est couverte de ténèbres, mais sur toi l'éternel se lève. Alors que tous les hommes marchent de train train de ce monde, mais toi tu fais la différence. Tu dois être différent. Dans ce monde, on doit te regarder et dire que, mais il est différent. Il a pression du monde, il est différent. Dans tous les domaines, nous devons être différents. C'est pour ça que notre Seigneur a dit, et, et, et quelle différence y a-t-il entre la lumière et les ténèbres entre Christ et, et Bélial et, et, Quel rapport y a-t-il effectivement Donc c'est important pour nous que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Amen. Et que le Seigneur aussi criant en disant, mais séparez-vous donc, il faut qu'il y ait une séparation, que là où il est ténèbre, qu'on puisse voir qu'en fait, qu'il y a une différence entre la lumière et, et les ténèbres. Et nous, nous sommes appelés à être la lumière. Et vous savez, une lumière ne peut pas être à la fois lumière et ténèbres. C'est aussi la raison pour laquelle, effectivement, il nous dit dans l'âge de la Odyssée, parce que tout est devenu mélangé. Il dit mais puisses tu être froid ou bouillon, être tiède, c'est pas possible. Pour moi, ça ne pourra pas aller. C'est pour ça qu'il veut séparer pour que réellement que la nature de tout un chacun. Comme vous avait dit l'autre fois, qu'effectivement que l'hypocrisie est une description pour toi-même. Il faut que tu aies l'occasion de pouvoir te tenir devant le Seigneur avec courage. Amen. Pour dire, Seigneur, avec sincérité, Seigneur, regarde-moi, est-ce que je suis hypocrite Regarde-moi, est-ce que je suis un comédien Si je le suis, Seigneur, délivre-moi. C'est pour notre bien. Parce que jusqu'à quand, on va vivre en double Parce que tu te détruis toi-même en étant double. En fait, tu, tu te mens à toi-même. Ça, c'est la pire des choses. Il faut être sincère quand même envers toi-même. Et là, je, je remarque effectivement que non, ce n'est pas possible. Bon, les nous nous allons prendre dans le livre de Pierre, dont 1 Pierre que nous avons lu. Nous lisons donc la partie qui dans 1 Pierre au chapitre, chapitre 2. Et nous pourrons lire à partir du verset 6. Nous avons pu lire le verset 5. Et nous, nous pouvons peut-être commencer à partir du verset 5, si vous le désirez.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 à son admirable lumière. Amen. Amen. Nous voulons te dire merci encore, Père, pour le privilège que nous avons de pouvoir réellement lire ta parole, être aussi dans ta maison et de pouvoir demeurer, oh Dieu tout puissant, par ta grâce, dans ce que toi tu nous donnes. Béni sois-tu encore mon sauveur. Merci pour tout ce que tu fais. Car je t'ai ainsi prié, Père, au nom de saint jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que nous puissions comprendre que les choses sont toujours très claires avec le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il parle que il n'y ait pas un, un flou Parce que le Seigneur n'a jamais été l'auteur d'un flou quelconque. Et, et lorsqu'il exprime les choses, il exprime de manière à ce que nous puissions comprendre effectivement ce que le Seigneur, notre Dieu, veut réellement aussi dire. Et là, nous voyons qu'en réalité, il, il nous montre effectivement la position de l'un comme de l'autre. Et là, il nous fait savoir ici que il y a donc euh, euh, une pierre angulaire donc qui a été donc posée en sillon. Donc il dit, mais voici, je mets en sillon une pierre angulaire. Il dit, c'est moi qui l'ai posée cette pierre. Et oui, mais il dit, c'est lui qui choisit, donc cette, cette pierre qui est choisie est précieuse, et c'est lui qui croit en elle ne sera point confus. Donc si réellement on s'accroche effectivement à, à ce que le Seigneur a eu à pouvoir poser lui-même, il dit mais en s'accrochant à cela et en demeurant effectivement dans cela, jamais nous pouvons être confus. Donc effectivement que la confusion ne pourra jamais être sur nous, ni sur notre face effectivement, parce que nous avons posé un acte qui est tellement important et agréable au Seigneur. C'est pour ça que même plus loin, il dit ceci, il dit, mais, son honneur se montre donc pour vous, pour vous qui avez cru et qui croyez, non seulement que vous avez cru, mais que vous continuez à croire effectivement à ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire. Parce que, plus tard, plus bas, effectivement, il dit, il dit mais, mais c'est de bien ceux qui bâtissaient, c'était la pierre que Dieu avait choisie. Pour qu'effectivement, que ceux qui devaient y travailler, parce que si tu commences à bâtir là-dessus, sur un certain que le regard du Seigneur est sur toi, et que tu vas réellement aussi réussir à cela, effectivement. Alors, il dit que, en tout cas, son honneur, il dit, mais l'honneur est donc pour vous qui croyez. Donc, pour vous qui croyez, alors vous êtes heureux. Parce que le Seigneur, même dans votre travail, il va réellement aussi vous assister, aussi pour voir effectivement pour que ce que vous faites effectivement puisse davantage progresser, et que vous puissiez effectivement aussi atteindre effectivement l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a donc, pour lequel il a aussi placé aussi cette pierre. Nous comprenons que... Il y a un, dans les psaumes, je pense, soit 127 ou 27, il me dit Mais, mais si l'éternel bâtit la maison, eh ben, ceux qui travaillent ils peuvent le faire avec tous les matériaux qu'ils peuvent, effectivement, ben, et cela, c'est en vain. Parce qu'il faut que l'éternel soit donc lui, l'auteur et, et aussi le bâtisseur. Et alors, et, et comment est-ce que, vous savez, dans les scènes d'écriture, je crois que c'est cela que, dans je crois que c'est 2 Corinthiens au chapitre 6. L'apôtre Paul, il dit quelque chose que je voudrais que nous, nous lisions ensemble avec vous. 2 Corinthiens au chapitre 6, il nous dit ici, voilà. Verset 1, il dit. De Corinthiens 6, 1, il dit Puisque nous travaillons avec Dieu. Vous entendez cela Donc, effectivement, il dit que je travaille avec Dieu. Donc, cet homme ici, il dit que de, de, puisque nous travaillons avec Dieu. Donc, il s'associe effectivement dans ce que Dieu fait. Alors, la question de savoir, il dit Comment moi je peux travailler avec Dieu Parce que, souvenez-vous, frères et sœurs, dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lorsque toi, c'était Pierre qui a répondu en disant Tu es les Christ, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur a dit Je bâtirai mon Église. Donc, c'est c'est lui qui fait l'œuvre effectivement. C'est lui effectivement qui qui qui a, qui a posé les fondements et c'est lui aussi qui bâtit effectivement parce que il doit utiliser effectivement les matériaux qu'il faut. Pour que cet édifice bien coordonné puisse arriver à pouvoir monter avec effectivement aussi la pensée de celui qui a eu à pouvoir vouloir faire la chose. Or, je pense que quelque part, le Seigneur dit dans cette Sainte Écriture, je pense peut-être dans les Épîtres il me dit, mais euh, cette maison-là, c'est nous. Oui, c'est écrit comme ça dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que quand le Seigneur euh, parle, nous l'avons entendu mardi, il dit, édifiez-vous hein, pour former une maison spirituelle. Et nous l'avons vu aussi dans l'association, comme le Seigneur l'a dit tout à, le mardi, je pense effectivement, il, il nous parlait que lui-même, c'est une pierre vivante. Et puis il nous associe aussi en disant, mais vous-même aussi, pierre vivante, édifiez-vous. C'est-à-dire il y a donc cette association de matériaux. Bien sûr que oui. Pourquoi parce, parce que le Seigneur nous parle qu'effectivement que il, <rire> je bâtirai donc mon euh, Église, c'est-à-dire que c'est sa propre demeure. Et, et, et nous voyons que, comme les saints des Écritures ne le fait pas, dans les livres, des, tu penses penses, Corinthiens, au, au chapitre 3, je suppose que c'est cela, et je pense que nous l'avons lu aussi dans le livre d'Ephésiens de au chapitre 2. Je crois que nous avons lu une partie, effectivement, aussi. Mais si nous descendions beaucoup plus bas, nous savons que là, nous, je crois que nous l'avons lu aussi, effectivement. Et, et, et, et il nous dit quelque chose. Ephésiens au chapitre 2. Regardons bien cela. Ephésiens au chapitre 2. Voilà. Et, et, et, et, et il, nous, il nous dit ici, je pense que c'est cela, oui, ah, chapitre 2, c'est cela, oui, et, et c'est le, le verset, euh, verset, verset 20 que nous avons lu, je relis cela aussi, donc, euh, euh, vous avez donc été donc édifiés sur le fondement des apôtres et, et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant donc la pierre angulaire, vous vous souvenez, hein nous avons lu ça dans la pierre que nous avons lu tout à l'heure. Donc étant lui-même, la pierre angulaire, donc la pierre qui et donc, était posée. J'ai en sillon une pierre angulaire, hein, choisie et précieuse, n'est-ce pas? Celui qui croit en elle, qui s'accroche, effectivement, ne sera jamais confus. Vous ne serez jamais comme ceux-là qui viendraient où le Seigneur dira. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait par ton nom, n'avons-nous pas, pas des mots par ton nom. Vous ne serez pas de nombre là. Parce qu'il va leur dire, effectivement, puis, je ne vous ai jamais connu. Ah oui, il serait surpris de pouvoir se dire que nous, hein, nous avons fait, parce que comment voulez-vous que vous ayez fait une chose en son nom, qu'ils ne vous connaissent pas C'est qu'il y a un problème. Hein. Vous avez bâti quelque chose autre part que là où le fondement devait s'est trouvé c'est important, mon frère soeur. je vous ai inséré la fois passée en vous disant que nous n'avons pas le temps, mais je disais qu'effectivement, que lorsque l'édit des Cyrus a été émis, il y avait réellement des, des termes tout à fait appropriés. Amen. Dans lesquels, dans cela, effectivement, il pouvait exprimer d'une manière assez claire en disant que, que c'est lui qui est de son peuple pas ah, n'importe qui veut se joindre, non Il faut que tu sentes concerné Que la chose me concerne Elle est à moi parce que ce Dieu est à moi Alléluia Amen. Je ne fais pas pour un Dieu étranger, non Parce qu'il a dit, mais le Dieu tout puissant Le Dieu qui a créé les cieux de la Terre, Il m'a ordonné Amen. Alors que celui qui est de son peuple Qui sent qu'il est de lui Ah, les choses sont claires Alors qu'il y monte à Jérusalem Qu'il y bâtisse la maison et puis il, est, il continue en disant effectivement plus loin du mais parce qu'il m'a de bâtir cette maison pour, pour cette. Il faut que cette maison soit battue sur les liés qu'elle était auparavant. Que, il ne pouvait pas sortir comme ça, aller dans une brousse quelque part à Jérusalem, à un endroit comme ça, et puis bon voilà, bah nous devons quand même construire une maison. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Parce que cet endroit-là que Selomon avait bâti, c'était les choix des dieux. Et puis <rire> Dieu lui-même avait choisi, ce n'était pas eh, Abiatar comme sacrificateur qui devait bâtir la maison, ni même David, non. Il a dit, non, non, non, toi tu peux pas. J'ai choisi Salomon. Vous vous souvenez, non Salomon était le choix de Dieu. Alors ne faites pas quelque chose pour lequel Dieu ne vous a pas appelé. Ça ne vous profitera jamais. Vous aurez la gloire des hommes, mais à la fin, votre fin sera horrible. Mais est-ce qu'on ne fait jamais quelque chose pour Dieu pour que ça tire la gloire des hommes sur moi Là, vous vous êtes trompé. Mm -hmm. C'est-à-dire que je fais quelque chose, j'allais y arriver. Donc, effectivement. Nous, nous remarquons qu'effectivement, que là, les scènes inquiétudes, dans Ephésiens au chapitre 2, rapidement, il nous dit, et c'est si, regardez très bien. Alors il dit, donc, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc ce temple-là devait être battu sur le fondement antique dans lequel il s'est battu. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, en lui, donc tout l'édifice bien coordonné, vous voyez cela, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il dit bien un temple saint dans le Seigneur. Donc l'édifice, effectivement, que le Seigneur est en tout cas, il dit, mais édifiez-vous, et là, ça doit s'élever. Maintenant, écoutez bien, en lui, vous êtes aussi édifié. Vous comprenez cela? Pour être une habitation du Dieu en esprit. Alors, vous, vous comprenez maintenant qu'on ne peut pas utiliser de matériaux étrangers. Parce que ce que Dieu est en train de pouvoir faire, et c'est pour ça que nous l'avons répété, dit la fois passée, je ne sais pas moi c'était quelque chose, cest que les trois phrases ici, elles sont toujours très importantes aux yeux de Dieu. Justification, sanctification, et baptême du Saint-Esprit. Parce que le but principal, ça à jamais, frères et sœurs, c'est que quand Dieu nous a ramassés, ce n'était pas simplement pour le laisser en l'air comme ça, pour qu'on dise, je... j'ai l'eau, Non, non, non, non, non, non, non, non. C'est que l'objectif de Dieu, c'est qu'il cherchait un endroit pour y demeurer. Donc, s'il a mis sa main sur toi, frères et sœurs, c'est pour ça que j'ai il faut toujours être certain, que tu n'es pas là présent simplement pour faire du bruit, pour simplement voir les gens, mais être certain que Dieu t'a vraiment appelé. Éphésiens, nous l'avons entendu, je crois, chapitre 4, verset 1. Ah, nous l'avons lu, parce que vous vous souvenez quand même, Éphésiens. Je vous donné donc, moi, le prisonnier de le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous vous souvenez encore Donc la vocation, c'est l'appel, Et puis si Dieu nous a appelés, effectivement, c'est pour un but. Oh oui, ça c'est vrai. Parce qu'il nous dit, Carie, il y a un seul Seigneur, un seul, seul, seul esprit, effectivement, un seul baptême, et puis un seul corps. Le peuple d'Israël n'avait pas bien compris ce que le Seigneur, notre Dieu, faisait et qu'il faisait et qu'il avait fait pour eux. Le Seigneur ne l'avait jamais fait sortir pour qu'ils puissent errer dans les déserts comme des errants ou des, des gens qui n'ont pas de patrie. Ah non non non non non non non, non, non. C'est pour ça qu'il faut que nous comprenions Ils n'ont pas bien compris Dieu ne peut pas faire un travail voir vous faire sortir simplement pour vous laisser comme ça Non quand il a eu le pouvoir le Il était assez clair Je suis venu vous faire sortir d'ici pour vous conduire dans un pays où coulent les lait et les miel Pas qu'on meurt dans le désert Mais chaque fois qu'il y avait des pressions dans de le désert Ah oh, le Seigneur nous a abandonnés nous allons mourir dans le désert effectivement Non ce n'était pas l'objectif pour que vous mouriez dans les déserts. Mais si même vous voulez, c'est vous-même, si vous ne voulez pas entrer et croire à ce que Dieu vous a dit, vous n'y entrerez pas. La preuve, vous ne pouvez pas dire que Dieu est mauvais, Dieu est toujours très bon. Amen. La preuve, c'est ceci. il les a amenés jusqu'à kadesh Barnea, ça c'était l'endroit. Ils Il envoyé les espions. Il fait des choses merveilleuses. Ils sont entrés, les espions sont entrés, tous inanimants. Tous, tous, tous, ils ont dit, le pays est comme l'éternel l'avait dit. Gloire à Dieu. Amen. Même les gens qui ne peuvent pas croire, ils ont vu. Amen. que Quand Dieu est pourtant, lorsque Dieu leur a parlé, il étaient encore en esclavage, même là-bas, même leur père, effectivement. il n'avait jamais vu cela, mais Dieu a parlé. Il faut croire. Même s'il n'est pas vu, mais s'il si a dit, il a, il a raison. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il a toujours raison. Amen. Dieu ne peut pas mentir, Amen. ne peut pas tromper. Il dit toujours la vérité, mon frère. Moi, je peux mentir, moi, je peux me tromper, mais pas Dieu. Alléluia. Oui, il a dit, un pays où coulent les et les miennes, quoi Amen. Amen. Même si les choses deviennent pires pendant que j'avance, mais il a fait la promesse. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait des cailloux, qu'il y ait des quoi que ce soit, que je ne vois rien, j'ai dit j'avance. Alléluia! Parce qu'il a dit, il accomplira davantage. Gloire au Seigneur Jésus, qu'il soit béni. Il est fidèle à ses promesses, mon frère. Il ne pourra jamais faillir. Oh, qu'il soit béni, notre cœur. Il n'a jamais failli. Alléluia! Oh, qu'il soit béni, Jamais il n'a menti Jamais il n'a raté Jamais il n'a failli Toujours vrai Et toujours présent Jésus de la Bible, frère Qu'il soit donc béni et exalté, mon frère Croyons-le ayons foi en lui, peu importe, tout ce qui peut se passer autour de nous Mais il a dit qu'un jour il viendra Il viendra certainement Oh, qu'il soit exalté. Amen. Oh oui. Ils ont rendu témoignage en disant, ah, ah, ah, c'est sûr et certain. Mais oui, ça témoigne que Dieu est toujours vrai. Et s'il était vrai hier... Yeah. <rire> Est-ce que vous que c'est ici Si hier il était vrai Aujourd'hui Il sera toujours vrai Ah oh, Jésus Il est bon mon Il est merveilleux Demain Il sera toujours vrai Alléluia Gloire au Seigneur Mon frère et ma soeur Ne pleure pas mais croit seulement Et la Bible dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit Alors croyons Son honneur, c'est mon donc pour vous qui croyez. Alors que c'est sûr et certain que lorsque nous croyons, il a dit cela à uh, uh, uh, Marthe, je pense. C'était à uh, Marthe. Lorsqu'ils sont donc arrivés devant le tombeau là où Lazare était déjà enterré et pourri d'ailleurs. Et puis parce qu'il sentait aussi mauvais, donc tout en décomposition. Et, et, et, et Marthe qui lui dit, mais, mais Seigneur, il, il sent déjà. J'aime Jésus. mon Qui nous aide à pouvoir voir cette foi, Amen. cette confiance en lui, pour que la peur soit ôtée. Comment ça sera pour mon demain Non, ton demain sera toujours bien. Aussi longtemps que tu crois en lui. que Dieu te bénisse et c'est là qu'il dit il dit mais ils sont. Elle avait 100% raison tous ces sens olfatiques tout ça effectivement hein, les sens humains hein, vous voyez il peut même le toucher même la vue tout ça les le droit. donc et tout lui montrer qu'évidemment c'est pas possible hein. mes frères et soeurs ne faisons pas confiance à ça Je ne veux pas faire confiance à mes yeux. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est une façon de pouvoir comprendre les choses de Dieu. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Tous ces sens ici, Dieu nous a donné ces sens pour que nous entions en contact avec le monde naturel. Mais ce ne sont pas les sens que je vais utiliser pour le monde surnaturel, spirituel. La foi. Amen. Pour avoir le contact là-bas. Il n'y a pas la vue, il n'y a pas les goûter, il n'y a pas lui, non. La foi. Amen. La foi est une ferme assurance. Des choses comme... Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la vue n'intervient pas. Alléluia Mais c'est la vérité. Donc, même si la vue me montre que c'est contraire, mais la foi te dit que c'est possible c'est ça mon frère, c'est ça ma soeur, ce que nous sommes appelés à être. Pas faire confiance à la vie effectivement, on va te montrer beaucoup de clichés. Non, c'est vrai que mécaniquement c'est vrai, mais la foi te dit, mais tout est impossible. Les clichés elle effacés, mais c'est vrai. Dieu est capable, il fait ce qu'il veut. Parce que que vous le croyez ou le croyez pas, toutes choses sont sous son contrôle. Il n'y a aucun homme qui a créé l'homme. Il n'y a aucun homme qui a créé l'intestin de l'homme. Ni les, les rat, ni ici ou de cela. C'est lui qui crée. Donc c'est celui aussi qui guérit. Aucun médecin ne peut me guérir. Parce qu'il n'a jamais crié. Donc l'auteur de la création. Alléluia. Et bien c'est Dieu lui-même. Alors qui peut te guérir C'est celui Alléluia qui a créé la chose. Alléluia Alors ayez foi en Dieu mon frère. Alléluia Quand on priera pour vous, croyez. Ce n'est pas amen, une comédie amen. ou un jeu, mais c'est 100% la vérité. Amen. Afin que nous soyons puissants. Autrement, si vous ne vous croyez pas, parce que la Bible nous dit une chose merveilleuse, pour le peuple de Dieu, bien sûr, mm -hmm. que la foi vient de ce qu'on entend. C'est cela, comme <rire> le carburant qui donne. Amen. Ah oui. <rire> Il a fait de même avec Marie. Amen. Amen. Comment cela se ferait-il Elle n'avait pas tort. Puisque, je il est, puisque je ne connais point d'homme. Jamais on n'a entendu qu'une femme qui n'ait pas été approchée par un homme puisse devenir enceinte. Alors, Gabriel qui la regarde pour donner du carburant. Il dit, ta, ta, ta cousine, là, ta parente là. La, la vieille. Qui n'a jamais eu d'enfant. La stérile même dans sa vieillesse. Mais elle est dans son sixième. Il dit, c'est vrai, mais il dit, c'est sûr, et c'est tard. Elisabeth. La vieille. Dans son sixième. Alors, après avoir entendu cela. Eh oui, le carburant vient. La flamme s'enflamme, monsieur. Il dit qu'il me soit fait aussi. Eh oui, monsieur. Oui, madame. La prédication de la parole pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, on en a besoin. C'est par là que Dieu suscite encore davantage. Amen. Et quand tu crois, Dieu l'accomplit. Il veut que tu crois. Il veut te montrer que c'est possible. Est-ce ah, s'il fallait que Marie voit que c'est possible? Et puis elle dit mais je crois, alors la chose est entrée. Amen. Parce que le combat était, ça n'entrait pas. Oh monsieur, ça n'entrait pas. J'aime Dieu. <rire> C'était pas parce que l'Écriture avait dit, et vous savez que la sémence de la femme, je mettais une entre ta sémence et la sémence de la femme. Vous vous souvenez, non Les autres paroles devaient s'accomplir. Mais il fallait quand même que la personne dans qui elle devait accomplir puisse croire. Si Marie était fermée, rien ne s'est fait. Mais, mais bien sûr, c'est vrai. Dieu n'allait l'est pas obligé. Marie, maintenant, maintenant, donne un peu comme ça, je vais rentrer. Non <rire> c'est pas question non. Il faut que toi d'abord, parce que les promesses ont été faites, il faut que tu crois que ça c'est vrai. Amen. Alors la promesse maintenant va avoir sa réaction, son accomplissement en toi. Amen. Tu peux la lire, tu peux dire Dieu est bon, Dieu il a dit, Dieu c'est Aussi longtemps qu'elle n'est pas rentrée en toi, ce sera toujours Dieu à bon dans la Bible. Oh, je m'envolerai, mais tu dis je, je m'envolerai, mais ce n'est pas vraiment en toi t'envoler, il faut que cette parole-là rentre vraiment en toi, tu dis Alléluia, le jour où il viendra, je m'envolerai. Pourquoi mon frère Parce que tu as cru à la parole qui travaille en toi. La parole de Dieu que dit, qui agit en vous, qui font quoi Qui croyez. Pas seulement la lire, oui, ici elle est toujours vraie. Ah c'est tout à fait vraiment, ça mais il faut la croire. C'est comme la boîte de comprimés, n'est-ce Il y a le mode d'emploi, n'est-ce Et puis vous avez le mode d'emploi. Oh, oh, oh c'est bon, vous connaissez, vous, vous souvenez de cela, non C'est bon le mode d'emploi, c'est un médicament puissant, mais aussi longtemps que tu l'as pas pris. Il reste puissant dans sa capsule. Il est puissant ce médicament, mais il est puissant dans sa capsule. Maintenant, quand tu la prends, lorsque tu la vales, effectivement, sa puissance se manifeste maintenant en toi. Toi tu es toujours en mode emploi. Mon frère et ma soeur, mode d'emploi. Oh, j'ai mal à ma la tête et mais bon, oui, mais vous avez, vous avez je ne sais pas je donne l'exemple, c'est sur quel nom là. Ils sont là, oh, c'est fort, on dit, c'est fort, fort, fort. C'est vraiment bien fort. Tu peux bien inventer, tu peux bien, faire des de lots, ça se Ah, c'est fort, c'est bien fort. Quand on le prend, il, il fait que les mots de tête. Mais tu es toujours des mots de tête. C'est toujours là, le comprimé, mais jamais tu les avales. Tu te promets toujours avec les mots d'emploi. Mais nous avalons la Bible, la parole de Dieu, l'absolu, Alléluia, la Bible, la parole de Dieu, mais c'est l'absolu, bien sûr. Mais crois l'absolu. Elle est l'absolu parce que tu la crois. Pas Ah, c'est absolu, c'est l'absolu, c'est vrai, mais c'est l'absolu, mais c'est absolu. il est absolu chez toi où? Okay. Ah. Son honneur se montre donc pour vous. Qui croyez, et si vous l'avez donc saisi et accroché à cela, à cela, effectivement, vous l'avez remarqué, il dit, vous ne serez jamais confus. Nous l'avons aussi entendu. Mardi, non, comment pouvez-vous être confus Parce qu'on nous dit que l'homme. Quand même, frère, il dit, mais qui médite parole C'est pas non C'était qui, non qui ne s'assied pas de mon cœur, mais qui, mais, mais, qui mais dit sa parole jour et nuit. Il est donc comme un arbre planté près d'un courant. Et, et, et alors on dit quoi Qui donne son fruit en sa Et dont le feu à ses voilà. voilà. Pourquoi nous nous plaignons, mon frère Dieu est toujours vivant. Amen. Notre Amen. Seigneur est toujours assis sur le trône de grâce. Son sang est encore sur son trône de grâce. Et on nous dit qu'il est notre avocat. En fait, s'il est notre avocat, nous avons quand même des accusateurs. Parce qu'il ne peut pas être un avocat sans qu'il défende les causes. Donc, jusqu'aujourd'hui, il sait qu'effectivement, qu on t'accuse à gauche, on t'accuse à droite parce qu'on a un accusateur. Vous connaissez Mais lui, il est là pour défendre ta cause. Quand le diable viendra, et il a fait, il a fait, lui dit, mais regarde-moi, il a fait, mais j'ai fait pour lui. Allez, Ça. Et depuis allez, ces jours-là, voilà les efforts qu'il fournit, frère. Vous ne réalisez pas, c'est Jésus, c'est qu'il est pour toi et pour moi. Vous ne pouvez pas imaginer tous les complots que les Satans, les démons, le diable, vous vous dormez, il ne dorment pas. Satan, est, il, il, il est en colère contre vous et moi. C'est vrai, frère. C'est pour ça quand vous vous avancez dans toutes les directions, frère, vous, vous ouvrez les portes à Satan. Mais c'est sûr et Satan. Il va réellement parce qu'il est tellement malin. Vous ne vous vous remarquez pas qu'il est rentré. C'est quelque temps après. Vrai, vrai, mais... Bien sûr que oui. Quelque temps après. Parce que je vous l'ai toujours dit, frère et soeur, regardez très bien que quand on coupe une branche d'un arbre, oui. le même jour, il est toujours vert. On va voir qu'il a comme la vie encore. Mais en fait, depuis longtemps, il n'y a plus de vie. Les temps étant vous allez voir que, oh, deux semaines, trois semaines, mais la, la branche, elle a complètement séché. Faites attention à ce que vous touchez. à ce que vous... Bien sûr, mon frère et ma soeur. Les diables, il a souillé dans tout. Bien <rire> sûr. Vous vous souvenez, je pense, dans les Saintes Écritures, de Corinthiens, au chapitre 6. Jamais prêté attention à la manière dont on écrit ah. des, des Corinthiens oh, au chapitre 6. Il dit une chose ici. Ah. Euh, des Corinthiens. Oui, c'est ça, là, oui. Voilà. Uh -huh. Voilà. Je vais quand même lire à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Si on nous dit ça, il faut quand même qu'on comprenne qu'on ne peut pas se mettre... Parce que les infidèles, ce sont tous ces païens que vous avez. Donc, tout ce qui est les païens faut comme habitude et tout ça, ne vous joignez jamais. Amen. Amen. Bon, nous allons le voir encore, elle est très bien. Il dit, merci Seigneur, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou qu'elle part a les fidèles avec l'infidèle Est-ce que vous comprenez Vous avez tous dit effectivement que le monde est dans les ténèbres. Alors pourquoi suivez-vous ce qu'il y a dans le monde Que ce soit leur façon de pouvoir faire les choses. Pourquoi vous, en tant que peuple de Dieu, pouvez-vous suivre ces genre de choses qui sont? La Bible dit que c'est lui qui aime le monde. L'amour de Dieu n'est pas en lui, parce que le monde et sa convoitise passeront, mais lui aussi, il le passera. Je pense qu'il y a un terme de cela, je pense qu'il qu y a longtemps, je pense que j'ai peut-être fait de cela ici. Et, et c'est l'Église catholique qui a commencé, je l'ai dit, clairement vous entendez cela bien, ça se compte bien, et qui a été à la base de la doctrine qu'on appelle la trinité au concile de Nicée en l'an 325 vous connaissez cela donc ils se sont donc rassemblés je vais rentrer dans l'histoire pour que vous puissiez savoir Vous savez même... donc ils ont mis les bases même en faisant un texte, des faux textes effectivement, des, des crédos, des apôtres alors que les apôtres n'avaient jamais fait des crédos c'est comme ça qu'ils ont fait ils ont, euh, ont répandu cela et jusqu'aujourd'hui ils sont assis là-dessus comme les papes qui disent qu'il est le successeur de Pierre comment voulez-vous que Pierre ait un successeur bah, bah vous connaissez cela et voilà ce que je veux que vous puissiez comprendre et c'est comme cela que comme ils ne comprenaient pas tellement très bien euh, la place pour placer le père, le fils et le Saint-Esprit alors ils en ont fabriqué trois dieux facile non pour comprendre donc euh, puisque le fils et le père au père alors euh, et puis euh, il dit que je vous enverrai les consolateurs, le fils dit je vous enverrai les consolateurs que le père vous enverra effectivement. je prierai le père pour que vous envoie un autre au consolateur Jean 14, quand même, vous connaissez, non Alors, ce qui ici si, dit, et il se réfère au Père, lui, il doit être le Fils, comme on dit, le Fils de Dieu. Et puis bon, il parle qu'on envoie un consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, Dieu envoie un autre consolateur, une autre personne qui est donc le Saint-Esprit. Alors, d'où, ce qui veut dire qu'il y a trois personnes en Dieu. Conclusion. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, pour maintenant bien répiquer cela aussi, alors on adopte ce qu'on appelle le baptême au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors, vous comprendrez, frère, que tous ceux qui sont dans le.. qui ont été baptisés, et je veux que vous entendez très bien dans vos oreilles. Parce que nous revenons dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Tous ceux qui ont été baptisés, je veux que vous entendez cela, dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, n'oubliez pas ce que vous entendez, ils ont toujours quelque chose en eux qui appartient à l'Église catholique rare. Oui. C'est pour ça que vous verrez, frères et sœurs, que... Dans toutes les églises dénominationnelles qu'on appelle. C'est pour ça que Dieu n'est pas dans les églises dénominationnelles, qu'on appelle le baptiste, le vous avez remarqué, vous allez remarquer une chose. qu'ils vont tous se retrouver dans le système œcuménique. Pourquoi d'abord Parce qu'ils ont le même sens en eux. La doctrine de Trinité, ils ont tous avalé ce tout. C'est pour ça que nous qui croyons au Seigneur. La chose que aussi les Saintes Écritures insistent, c'est que nous soyons baptisés au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour vous, frères et sœurs, qui croyez, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez avant d'être plongé dans le zoo, l'importance de pouvoir recevoir ce baptême. Parce qu'on ne pose pas les actes comme ça pour les Seigneurs sans comprendre la raison. Il faut savoir pourquoi nous baptisé. C'est un combat. Vous avez entendu qu'effectivement qu'on parle de la marque de la bête. Frère et sœurs, les gens ne comprennent pas mon frère et ma soeur. Le diable a déjà pris effectivement de l'ampleur effectivement dans les systèmes. Il est bien rentré, bien, mais d'une manière vraiment, vraiment rusée. Qu'est-ce qui fait que ces églises-là soient appelées des églises dénominationnelles Vous me regardez ici, mon frère, vous me regardez parce que vous ne direz jamais, parce que frères et sœurs, vous ne direz jamais, Seigneur, nous n'avons jamais entendu. Quand vous irez dans une autre direction, il n'y aura pas d'excuse pour vous. Parce que, pourquoi si, si, si, si, ces églises sont considérées comme étant des églises dénominationnelles Vous connaissez cela, non Parce qu'ils sont donc sortis de là. Ils se font tout à tout avec le monde. Et regardez d'abord une chose. que Quand l'apôtre Pierre a dit, ils ont posé la question, mais, ô oh, homme frère, qu que ferons-nous donc après avoir entendu l'évangile hein? Vous suivez Je surveille les temps pour vous. Hein? Je ne vais pas vous retenir longtemps, vous irez dormir à la maison. Quand ils ont posé la question, ô oh, homme frère, qu que ferons-nous vous savez, vous vous souvenez encore de la réponse de Pierre Répentez-vous. La repentance c'est les regrets sincères de tout ce que vous avez fait, Seigneur, vraiment, je regrette de tout mon cœur. C'est pour ça que même quand, vous savez, même pas je ne sais pas, mais je pleure, je prie Dieu. Frère, vous ne vous rendez pas compte des démons qui restent encore accrochés à vous en tant que frère, en tant que soeur, vous jeune, ou je sais cela, vous ne vous rendez pas compte en fait. Partout vous êtes, tous ceux que vous touchez, en fait, d'abord, cest à d'abord, là. D'abord, je termine par là. Je reviens vite dans d'être Regardez bien. Il dit, mais repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Pour le pardon de vos péchés. Donc il faut d'abord que le Seigneur, pour que le Seigneur vous pardonne, il faut que vous ayez quand même à pouvoir reconnaître que vous étiez en tort. Tu ne vas pas euh, t'approcher de, de, de Jean Gabin qui est là et puis tu dis je te pardonne, alors qu'il ne t'a même pas demandé pardon. Non, il dit qu'il faut que... C'est vrai, comprenez bien. non Il faut que, tu vois, que lui, il reconnaît quelque part que je t'ai fait du mal. Parce que le pardon n'est pas automatique. Hein. Il faut quand même y avoir recours. En tout cas, il faut reconnaître que vraiment, frère, j ai, j ai, quand j'ai fait mal, je, je, je, je réalise même que... Parce que quand on est un, on est un enfant de Dieu, votre attention, s'il vous plaît. Quand on est un fils de Dieu, c'est là que vous vous examinez pour voir si vous n'êtes pas des décaillant. Tous les hommes sont créés par Dieu, mais il y a des fils de Dieu parmi les hommes. Oui, c'est la vérité, mon frère. 100% vrai, je, je, je, on ne peut pas rentrer dans le détail, vous connaissez bien cela. Et là, regardez une chose, quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous posez un acte qui n'est pas bon, vous sentez dans votre cœur que ça, c'est pas, même si vous, vous sentez que ça, ça, ça va pas. D'ailleurs, vous savez que, <coughs> ça vous le savez, nous l'avons entendu, à la Ephésiens vous l'avez entendu, en lui, tout en lui. Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Donc votre élection n'a pas commencé quand vous appréciez l'évangile. Est-ce que vous saisissez Ça veut dire que les choses de Dieu ont été déjà incrémentées en vous. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est pour dire qu'effectivement, que quand vous venez au Seigneur, les dispositions sont déjà là. Ils se trouvent dans le cœur de chemin tout tracé ah, par la psaume. Hein. Vous connaissez vous bien, vous écoutez bien les psaumes. Et c'est cela, en fait. Alors, vous remarquerez très bien que la Bible continue, Pierre continue à pouvoir parler. Et puis, là, au verset 41, comme j'aime beaucoup, il dit Mais ceux qui restent de bon cœur, « Ah, j'aime Dieu, mon frère et ma soeur. » Vous savez, regardez ce qui ressure de bon cœur. Vous savez, l'amour de la parole, l'obéissance à la parole, produit des choses que vous ne pouvez même pas vous y attendre dans votre cœur. Parce que la parole de Dieu a la vision de ce que Dieu attend du croyant. Quand vous la résistez, vous combattez contre Dieu. Vous ne vaincrez jamais. C'est un travail inutile. Un combat inutile. Perdu. Moi, je préfère me soumettre. C'est bon de se soumettre à Dieu. C'est bon d'obéir au Seigneur. C'est un plaisir immense. Parce que là, la parole de Dieu fait son travail. Vous savez, non et vous, Mais c'est vrai, c'est écrit que eh, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, pour que personne ne le fait, mais, mais c'est n'est pas grâce du Seigneur. Et, que, et, et, et en lui donc, Dieu a fait en sorte que, les, lorsque nous avons cru qu'il y ait effectivement des œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Vous l'avez lu, non Amen. Afin que nous les pratiquions. Mais aussi longtemps que tu n'as pas cru, tu ne peux pas faire ces œuvres-là. Est-ce que vous comprenez Donc, quand vous recevez la parole, alors tout s'est fait. C'est la parole qui fait le travail dans chacun de nous. Mais quand vous la repoussez, vous pouvez faire des efforts que vous voulez. Je vais faire, je vais faire, mais tu le fais à ta manière, tu ne pourras jamais réussir. D'abord, tu repousses même celui qui te donne la vie. Et comment voulez-vous avoir cela Alors, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole... <coughs> furent donc baptisés. Et, et vous connaissez ce que la Bible dit. Mais dit mais ils persévérer pas dans autre chose. Dans l'enseignement des apôtres. Mais les autres que vous voyez, God bless you, Richard my dear sister, toutes ces églises que vous voyez, ils ont jeté les seigneurs dehors. C'est pourquoi je vous parlais des dominations. Mais mais ils ont jeté les seigneurs dehors. Ils peuvent danser, ils peuvent même chanter, prophétiser, il y a rien. Bien sûr que non. Parce qu'il dit qu'il est à l'extérieur. Seigneur, mon frère et ma soeur, que cela ne t'arrive pas bien qu'à temps ici, mais tu as un esprit de Je vous en supplie. Il faut que vous vous réveillez. Vous êtes, vous êtes assis là, mais vous avez toujours des esprit de qui s'adresse. Mais ce serait dommage qu'à la fin, vous arrivez où le Seigneur vous dit « Mais je ne vous ai jamais connu. Seigneur, j'ai chanté pour toi. Seigneur, j'ai dansé pour toi. J'étais glorifié. Dit mais moi ici, je ne te connais pas. Tu étais là, tu copiais les dominations. Tu faisais tout ce que le monde faisait. Ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, les suites. Vous savez quelque chose qui est étonnant avec Dieu. Je vous lis dans des Corinthiens, chapitre 6, et je termine par là. Votre attention, s'il vous plaît. Ton attention. Merci beaucoup. Dans les livres, je pense, euh, c'était un chronique, chapitre 10. Je suppose sais pas -ce que c'est, peut-être, dans... je vais pas tromper, mais on peut peut-être un peu regarder cela. Chronique, regardons un peu dans, je, je pense, mais je ne sais plus, mais on va trouver ça. C'est un chronique ou ça, bien, je ne sais plus très bien. Oui, un chronique, Regardons d'abord dans un chronique. On va d'abord chercher de pouvoir trouver si c'est si un chronique au chapitre 10. Ah, merci Seigneur. Ah, un chronique chapitre 10. Je veux que vous voyez quelque chose. Que vous compreniez. Un chronique au chapitre 10. Nous lisons, vous y êtes Nous lisons le verset 13. Un, corinthien, pardon, un chronique chapitre 10, verset 13, il dit Saül, vous y êtes mourut vous y êtes parce qu'il s'est rendu coupable de quoi D'infidélité envers l'éternel. Vous entendez cela d'abord non Écoutez bien. Parce qu'il s'est coupable d'infidélité envers l'éternel Donc, il n'observa pas quoi Il n'observa point la parole. Vous prenez cela à la légère. On peut se permettre. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il a même été coupable de la divination, même à consulter, évoqué les morts. Vous savez pour quelle raison Parce que cet homme ici, quand il a manqué la porte, a la parole de Dieu, Dieu l'a rejeté et il a prié pour que Dieu lui réponde. Et on à la face de Dieu, Dieu ne lui répondait plus rien. Vous vous souvenez Vous vous souvenez <rire> Il a dit, ni les effectivement, ni les prophètes, ni la parole de Dieu, Dieu ne me parle plus. Alors comme Dieu ne lui parle plus, effectivement, qu'est-ce qui est -ce qu y a Parce qu'un esprit mauvais est entré en lui. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur. Un esprit mauvais est entré en lui. Et qu'est-ce qu'il a poussé cet esprit mauvais, effectivement Vous connaissez encore, non Il a poussé pour aller chercher quelqu'un qui invoque les morts, la sorcière d'Andorre. Vous vous souvenez Amen. Vraiment, vraiment Amen. Parce que quand il est allé là-bas, il s'est déguisé. Il savait que Dieu avait interdit. Ah oh, frère, la désobéissance vous conduira à des choses au pire. Aujourd'hui, dans, dans les îles catholiques, effectivement, ils sont arrivés à pouvoir diviniser des femmes, hein, diviniser de ceci et de cela. Et, et, et j'ai appris dernièrement que le président des Côte d'Ivoire, comment il s'appelle Oufouloissé, Oufouet-Boigny. Il est devenu un des apôtres dans son... Oui, bien sûr Qu'il faut même... Oui, oui, j'ai vu ça, il pas me dire... Dans les... Dans, dans les... de euh, le comment il a construit c'est la, la cathédrale de Yomoussoukro oui, oui, oui, oui, oui, oui, sa photo est là. Il est même peint parmi les douze apôtres. Sait, je ne sais pas s'il est devenu le 13e ou le 14e, mais parmi ceux-là. Et puis, on a bien mis sa photo là où les gens peuvent venir prier dessus. Oui, non non c'est mon parce que un saint, puisqu'il a fait beaucoup... Pour l'église catholique. Alors, les gens vont là-bas, et puis il y en a des gens qui vont, qui ça à Fatiban pour aller prier la Vierge Marie. J'ai appris que les Seigneur nous a demandé de prier la Vierge Marie. Et puis il continuent jusqu'aujourd'hui à, à l'appeler la Vierge. Mais tout le monde le croit. Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Vous êtes en train de me regarder, mais vous ne vous rendez pas compte que. Il faut que vous vous posez la question. Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Dieu leur envoyé quoi Une puissance d'égarement pour qu'ils croient à un mensonge. Ah, nous revenons 2 Corinthiens au chapitre 6 pour terminer maintenant, Fait que vous partiez à la maison faut dire, oh frère, non, non, non, 2 Corinthiens chapitre 6. C'est pour ça que faites très attention à ce que vous faites. 2 Corinthiens au chapitre 6. Voilà, ça paraît petit, oh mais le diable dit, mais c'est l'occasion que j'ai. Deux Corinthiens chapitre 6, nous étions donc au verset 14. Je termine par là. Ne vous mettez pas les infidèles sous un jour étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Nous avons parlé, on est bien en disant qu'il faut qu'il y ait la différence. Quand on vous regarde, on ne voit pas le monde en vous. Ne copiez pas le monde, que le monde ne rentre pas dans l'église. Le monde toujours dehors. Merci. alors nous entendons Où y a-t-il des communs de la lumière et les ténèbres Il n'y en a pas Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial Où quel le les fidèles avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu Amen, Amen. Dans 2 Corinthiens Toujours Au chapitre 3, je pense que c'est cela Regardez bien hein. Et Je pense que 2 Corinthiens Nous pouvons le voir Ici, ici. je pense que c'est Ce Corinthiens c'est c'est c'est c'est que c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est je suis dans le Corinthien ici attendez, pas tant que tu écoutes pratique voilà on nous qu'est ce que je suis dans le chapitre 6 merci seigneur on va que c'est non c'est bien que oui, c'est je suis c'est que c'est Comment dire attendez un instant c'est que ah pardon j'ai fini c'était dans 1 au chapitre, chapitre 3 et 1 un Corinthiens un Corinthien plutôt chapitre 6 je suis dans 2 Corinthiens je vais passer tu tournes les pages dans 2 Corinthiens là c'est 1 Corinthien bon ah dans 1 Corinthiens oh fière merci d'accord heure ceci que voilà tu connais pas fois là voilà et c'est cela musique petit petit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 Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent donc à Dieu. N'est-ce pas Et il dit bien que votre corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai Et nous avons eu à pouvoir lire dans les Saintes Écritures. Je pense que nous avons lu ensemble effectivement cela. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. C'est dans ce livre. Voilà. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, cela aussi, nous pouvons le lire à partir du verset 16. Il nous dit... Et Corinthiens chapitre 3, verset 16, il dit Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite donc en vous Donc, votre corps, vous avez vu ça Votre corps, à vous, est, est les temples de Dieu. Mais s'il est de Dieu et que Dieu est habité en nous, Comment nous pouvons être, en fait, en tant que temple du Seigneur Ce qui veut dire que même notre forme extérieure doit démontrer que ce qui est à nous est saint. Est-ce que vous suivez C'est pour ça que vous entendez, qu effectivement, que la, la, la plupart du temps, je suis... Vous, vous entendez souvent qu'on nous dit il ne faut pas être comme des saucissons. Des... Vous comprenez ce que je veux dire Parce qu'une femme qui, qui ramasse toutes les choses du monde, elle doit avoir un esprit de prostitution. Et c'est que ça. Je répète encore qu'une femme qui ramasse tout ce qui est de l'extérieur et tout ça pour ressembler à l'extérieur. C'est c'est une personne qui a un esprit de prostitution. C'est écrit dans le livre on a dit « Fouillez donc l'impudicité. » Toutes ces choses, évidemment. C'est écrit. Hein. Et noir sur, sur blanc. Et puis, il dit « Votre corps et, et les temples du Saint-Esprit. » Et puis, le les, les Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Alors, si cet Esprit habite en vous, il ne donnera pas le goût du monde. Alors quand vous voyez quelqu'un persévérer avec les choses du monde, c'est qu'il n'a pas l'esprit de Christ en lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous rend saint aussi. Quand quelqu'un est vraiment converti, qu'il croit vraiment à la parole de Dieu, vous n'avez pas à dire deux fois la chose. Une seule fois c'est la vérité une seule fois vous l'avez dit, c'est terminé parce que ce qui est à l'intérieur la profondeur appelle alors regardez bien nous retournons dans 2 Corinthiens chapitre 6 nous terminons par là comme je le disais et puis nous, nous prions alors 2 Corinthiens chapitre 6 il nous dit voilà quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles N'est-ce pas Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est vrai, non Nous l'avons entendu. hein Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai donc leur Dieu et ils seront donc. Vous voyez, et quand on parle effectivement du temple du Saint-Esprit, Seigneur, on nous dit que ce temple est saint. Vous l'avez remarqué Dans 1 Corinthiens, 3D, Saint comme vous l'êtes, vous êtes aussi saint. » Puisque je suis saint, vous aussi soyez Et Il ne s'est pas arrêté là, dans toute votre conduite. Hein. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Hein. Dans toute votre conduite. Hein. Moi, je ne peux pas changer ça. Hein. Vous voulez m'en vouloir aujourd'hui, c'est votre droit. Mais C'est écrit dans les Saintes Écritures. Ça montre qu'effectivement, que quand on est un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, eh bien, il savait que c'est bien de pouvoir s'habiller, mais il faut savoir s'habiller. Que ce soit les hommes ou les femmes ou tout ça, il faut quand même qu'on sache s'habiller. Et pourquoi on s'habille Ce n'est pas pour que les yeux des voisins, des voisines voient que quand je passe, je, je suis, mais je sais pas moi quoi. Non, je couvre mon corps. Amen proprement, peu importe, mais si je dois porter, et une fille de Dieu sainte, et, et il doit s'habiller saintement. Pas serré pour que tout son bazar soit dehors. Qu'est-ce qu'on va... Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et quand il marche, c'est vraiment que tous les barda puis On n'en a pas besoin. Ça c'est la prostitution. On a besoin des gens qui sont vraiment saintement saints, saints, saints et l'éternel, comme celles qui font profession de servir Dieu. Alors, aussi parmi les hommes, j'entends aujourd'hui qu'il y a, les, les, c'est comme si comme c'est les, les modes dans le message. Oui, on vous envoie, Vous quoi Et Vous allez dans les, dans que vous soyez là, que les styles, c'est ça, je ne sais pas comment on appelle ça, nous, nous nous habillons bien dans le message. Alors vous voyez des sœurs qui vous, vous, vous, vous va, avec les robes, vous vous prendre des photos à tout voir, robe jolie, robe jaune, tout, mais vous n'avez pas remarqué que le monde est entré en vous Je ne sais pas, frères et sœurs, et puis, des frères qui vont vous mettre des, des costumes 600, 600 étoiles, je ne sais pas combien, on va, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas porter, moi je porte des costumes, vous voyez bien. Est-ce que vous comprenez Vous devenez tout d'un coup froid, et ceci et cela. Mais vous savez ce que vous faites. Parce que vous voulez, quand vous venez, que les sœurs vous regardent et disent, oh, il a 600, c'est toujours les sœurs qu'on vise. On va au magasin, quand je vais porter ça dimanche ou ceci, quand je vais rentrer là. Et puis tu fais tout pour être en retard. Pour que quand tu es en retard, tu vas tous les regards, ces montres-là, tu fais semblant d'être... Mais non, tu as fait ça exprès. Pour que quand tu rentres dans la vie, tu as fait ça. Il va que je change. Alléluia, amen. Mais tu as un mauvais esprit, mais je suis certain, frère. Soyons sains à notre façon d'être. Il faut être propre. est propre, vraiment propre. Il faut savoir ce que ça veut dire, propre. N'attirons pas les abeilles à gauche et à droite. Laissons simplement que quand on nous regarde vraiment, il est sang. On sent que quand même, il passe. Cette sœur là vous voyez, elle est naturellement naturelle. Mais ce sont des femmes qu'on voudrait épouser, mais pas tous ceux qui portent des sacs serrés, pour que quand ils marchent, ça sert à quoi Parce que ça, c'est déjà pas... Ne vous fâchez pas, hein? je vous ai toujours dit c'est moi, vous, vous m'aimez aujourd'hui, demain vous me détestez parce que je reste toujours dans la parole de Dieu vos parents me haïront, vous-même vous haïrez, vous mais je ne vais pas changer amen, amen. je suis comme ça c'est comme ça que Dieu m'a fait et je reste dans la parole de Dieu nous le chantons ici, donnez-nous l'ancien évangile amen. maintenant quand on vous donne l'ancien évangile et vous-même, et vous, vous commencez à me détester alors qu'est-ce que vous voulez je termine qui te bénisse, ah, il y a au moins quelqu'un qui m'aime. Ça me console, ça me. Nous terminons par là, il dit, verset 15, verset 16, il dit Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant, verset 17 C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas chez nous. On les chante, ce monde n'est pas chez moi Je suis juste un passant. Je ne vais pas avoir les racines ici Amen. Que Dieu te bénisse Amen. Oui mon frère Oui, je... ce monde, on les chante frère, Mais pourquoi on ne les croit pas Ce monde n'est pas chez moi Et Regardez d'abord ce qui va devenir demain Vous ne serez même pas resté ici vrai. Vrai. On va tout vous miser Mais c'est vrai Travaillons pour partir chez nous Seigneur, aide-moi. Seigneur, le monde est à moi. Je ne vais pas avoir le monde. Sois sincère. Amen. Je vais être délivré de ce monde, Seigneur. Je vais te voir. Amen. Si tu choisis le monde, c'est ton droit. Mais qu'est-ce que tu vas avoir dans ce monde Il n'y a rien du tout. Alors, donc, parce que déjà, on entend qu'ils sont en train de pouvoir injecter pour éliminer une grande partie. Parce que toi et moi, nous respirons beaucoup. Vous le savez, non Oui. Parce qu'ils prennent notre oxygène, non, comme nous avons. Il faut vomir. Mais vous ne vous rendez pas compte Oui. Alors, c'est pourquoi sauter du milieu de... « Et séparez-vous, dit le Seigneur. » Vous entendez cela ?« Et séparez-vous, dit le Seigneur. » Il faut qu'il y ait une séparation. Et plus bas, il continue à dire, « Et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. » Qui ne voudrait pas être un fils de Dieu Vous ne voudrez pas être une fille de Dieu alors séparons-nous. Ne touchons pas ce qui est impur. Quand tu touches ce qui est impur, tu es souillé. N'oubliez pas, à quand Dieu avait dit, ne touchez pas. Il a dit, oh, ça brille, ça brille le manteau. Le manteau et tout ça pour qu'on j'ai un manteau et puis les lingots. Il s'est dit, je me cache devant tout le monde, mais l'œil du Seigneur le voyait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Le signe de la victoire De Jabri au ciel La couronne de la gloire paraît à nos yeux Oui, je viens, je viens en bâtir encore Alléluia, merci. Tu tout. Oui, mon sauveur, je te je l'ai ta genou.